Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Let's Score! Alors cet épisode change un peu d'habitude puisque là je vais pas composer en direct euh, la musique, mais je l'ai déjà composée et je vais simplement l'expliquer. Euh, pas après pas. Alors, quel est le thème du jour Donc le thème c'est musique, on va dire, d'infiltration action, d'accord Mais ça va être particulier puisque euh, aujourd'hui en fait c'est une musique que j'ai composée pour la vi une vidéo qui existe sur internet. Cette vidéo c'est l'épisode final du quatrième mur et qu'est-ce que c'est le quatrième mur bah, Je vous explique tout de suite. J'ai un compère sur les internets qui s'appelle Hardisk et qui fait donc cette série, cette chronique on va dire, euh, le quatrième mur, où dedans en fait il explique, il y a une, une série scénarisée quoi, il explique euh, comment mettre en place des effets spéciaux dans le, dans le cinéma et donc dans, dans, dans la vidéo en général, de façon simple, voilà. Et donc du coup, vu qu'il y, y, y a un scénario, il y a une histoire, euh, il m'a demandé de faire les musiques de son dernier épisode. Bon, J'avais déjà travaillé avec lui euh, plusieurs fois, et puis donc j'ai même fait les, les musiques du, de l'épisode précédent. Donc là, je me suis remis au boulot pour cette vidéo-là, et du coup, ça donne un résultat que, bah, qui est plutôt intéressant, et je me suis dit, tiens, allez, on va... Essayer de montrer un peu euh, comment euh, comment je me suis euh, débrouillé pour bah pour créer cette musique pour composer cette musique pour qu'elle colle à l'image pour qu'elle euh, souligne on va dire ce qu'il y a euh, ce qu'il y a à l'écran donc je vais vous montrer ça donc bien évidemment je vous invite à regarder euh, toute, à la, toute la série hein, le quatrième mur à partir de l'épisode 1, c'est sur la chaîne de Hardisk voici le lien euh, et puis sinon bah, évidemment euh, là je vais vous montrer une des scènes de ce dernier épisode du quatrième mur donc je préférerais que vous regardiez la vidéo euh, originale et puis après si vous voulez donc euh, en savoir plus sur la composition de la musique vous reveniez voir cette vidéo ce, cet épisode de let's Score. ok ça vous va évidemment on va commencer par regarder cette scène hein, je pense que c'est assez logique sans musique et puis après on va voir ce qu'on va, euh, qu va pouvoir en faire Enfin il est à moi Et du coup maintenant on va regarder la partition, on y va Je vais expliquer étape par étape un petit peu ce que j'ai composé, expliquer un petit peu deux trois points d'orchestration euh, pour, pour cette musique-là, et puis bah et puis voilà tout simplement. Hein. Alors il y a un point essentiel qui va revenir souvent hein, dans, dans cette vidéo-là, c'est euh, les points de synchro, je vais en parler souvent. Qu'est-ce que c'est un point de synchro Et bah, C'est quelque chose de capital dans les musiques à l'image, en fait tout simplement ça va être un moment dans la musique qui ou qui accompagne vraiment soit une action dans la scène, donc dans l'image, ou un changement de plan, ou enfin voilà, quelque chose. Je montrerai les exemples au fur et à mesure. Donc là on va regarder la partition. Alors comment ça commence Dans l'ambiance générale, bon moi c'est moi j'aime bien le symphonique, l'orchestral, tout ça, donc euh, évidemment je suis parti sur une basse symphonique. Donc on voit l'orchestre ici, les cordes, hein, l'ensemble des cordes. J'ai rajouté une caisse claire parce que bon, le côté un petit peu euh, militaire, puisque on est sur une scène d'infiltration. Et puis un vibraphone qui me semble être une percussion assez sympa quand on veut faire une musique un petit peu d'infiltration. Bon, J'ai trouvé que ça sonnait pas mal. Donc ensuite on a trois bois, on a un, un piccolo, une flûte et une clarinette qui vont nous servir. En cuivre on a des trompettes, des corps des trombones et donc bah ça c'est bien. <rire> ok l'argumentation de merde. Sinon évidemment je pars sur une base orchestrale mais je me suis dit faut que ça pète hein, ça va faire plaisir aux gens, ça va faire plaisir à, à hard -disc. Donc j'ai foutu des sons électroniques euh, des sons électroniques on dirait un petit vieux qui parle. Non des sons électro donc euh, là évidemment sur Mélodie Assistante j'ai pas un panel de choix possible donc j'ai foutu voilà, des ondes dancy euh, de base et puis après c'est euh, une fois, une fois sur mon, mon logiciel de, de production musicale que je, je choisis les sons électro que, que je vais mettre donc on part sur un rythme en double croche qui va rester jusqu'à jusqu la fin en général, ça va être quelque chose de très rythmé donc tata tata tata tata tata voilà c'est quelque chose de d'assez d'assez commun on va dire je vais pas faire dans l'originalité on va pas on va pas se cacher donc on a le son donc on a le son électro qui va être en avant les altos là ici les alti pardon vont l'accompagner et puis en fait ce qu'on va ce que l'oreille va plutôt suivre ici ça va être les violoncelles et les contrebasses qui jouent la même chose un rythme on peut l'entendre un rythme un petit peu décalé avec des silences et des choses comme ça entrecoupées donc en fait on est quelque chose de très rythmé mais pas sur quelque chose d'encore très grandiose de très action en fait on est encore dans le on va dire, le, le suspense l'infiltration et tout ça pour terminer qu'est ce clair qui est euh, qui est très sympathique avec des petits rimolos etc donc bon je vais je vais euh, faire écouter l'ensemble déjà avec euh, l'image vous voyez ce que ça donne voilà bon on a remarqué la petite le petit picolo qui, qui, qui accompagne qui rajoute des petites notes dans l'aigu. bon voilà c'est sympa, ça c'est de l'expression musicale, hein. enfin voilà. Alors là on arrive sur deux mesures qui, euh, que j'ai un peu galéré à, à trouver en fait, enfin j'ai un peu eu du, du mal à trouver le truc qui, qui marcherait, et là je trouve que c'est plutôt pas mal. En fait c'est le moment où Hardisk dégoupille une grenade jusqu'à ce qu'il la lance, et donc là on est sur quelque chose d'un petit peu plus suspense encore. Donc là j'ai voulu calmer un peu le jeu on va dire, et, euh, et comment j'ai fait ça bah, Alors, en fait j'ai conservé le rythme en double croche, donc on a quand même quelque chose de très rythmé, Ici les sons électro je les ai changés, c'est quelque chose de plus calme, et en fait j'ai euh, utilisé les bois pour, euh, bah, pour conserver ce rythme en double croche. Donc les bois c'est des instruments qui ont un timbre plus léger, plus doux, donc là je les ai fait jouer en staccato, donc ça donne ça si je les fais écouter euh, que tous les deux, donc c'est un petit motif, la, la flûte et la clarinette sont en, contre, en contrepoint l'un l'une et l'autre. En dessous, les basses font un rythme euh, assez, assez typique, assez standard. C'est euh, noir pointé, noir pointé, noir. Ça marche toujours très bien. Je conserve la caisse claire. Je conserve le rythme ici aux cordes. Donc voilà, en fait, on voit qu'on adoucit un peu l'ensemble. Il euh, n'y a pas tous ces rythmes là aux au basses. C'est quelque chose de, de moins lourd au niveau des basses. Et euh, on, on met l'accent du coup sur ces bois là qui vont, euh, qui vont donner une impression de, de, de... Enfin, ça va donner quelque chose de plus calme en fait. Ensuite, il lance sa grenade. Et là, on est sur quelque chose de très... Euh, tension, enfin pas très tension, mais on est plus sur du suspense puisque en fait là on est dans, dans l'expectative. On va se dire qu'est-ce qui va se passer après la grenade. Je me suis dit tiens, on va faire une espèce de suspension musicale. J'ai foutu surtout, bon, bah les trémolo ici, les trémolo euh, aux altis, donc un tremblement dans, dans le mouvement de l'archet qui, qui donne une, une impression de suspense. Et puis surtout une mélodie un peu chromatique au violon et un contrechant au violoncelle. On va écouter ça pour que vous fassiez une idée. <musique> On remarque la petite note tenue au violon dans l'aigu pour euh, mettre vraiment une tension euh, une tension voilà une tension donc depuis le début à chaque fois que je passais d'une étape à l'autre on avait un point de synchro en fait hein, mais euh, là on va on va être sur un point de synchro qui est vraiment très net c'est au moment où harddisk va taper dans la porte avec son pied donc ouvrir la porte et là on va déboucher sur une musique qui va être beaucoup plus action puisqu'ils se mettent vraiment à courir Ils s'affirment, enfin il s'annonce vraiment dans le, dans le jardin là on y va un petit peu plus à fond ça va faire une rupture vraiment avec le passage calme qui était juste avant le point de synchro est amené par cette petite montée on voit pas trop là hein, par cette petite montée au piccolo hein, ça fait ça c'est voilà, bon ça c'est classique, hein. et puis au niveau de l'orchestration qu'est-ce qu'on a Et eh bien là je fais intervenir les, les euh, trompettes qui arrivent ici avec un rythme qui ressemble à ça Est euh, évidemment moche puisque c'est euh, sur Mélodie Assistante, hein. mais évidemment avec, la, avec le mon logiciel qui vient après, FL Studio, j'ai des sons un petit peu mieux. Vous verrez le résultat en fin de vidéo, comme d'habitude, ne vous spoilez pas s'il vous plaît, ça serait cool. Sauf si vous avez déjà vu la vidéo de Hardisk, évidemment. Les trombones, double les trompettes, euh, voilà, rien de, rien de bien spécial. On a toujours un rythme au double croche dans, dans l'ensemble en fait, hein. c'est ça qui, qui, euh, on va dire qui structure la, les mesures. Et puis ce rythme au violon. Et euh, ce, qui, ce qui rend le truc beaucoup plus action, c'est que donc, les basses euh, reprennent un peu une idée de rythme comme on avait au début là. Hein, on, a, on a plus de, plus de notes, toujours assez, euh, assez sèches. Et puis on a beaucoup de caisse claire. Voilà. Ensuite, nouveau point de synchro, qu'est-ce qui se passe Là, il s'arrête, il se cache derrière l'arbre. Donc on va recalmer la musique, on va faire quelque chose d'encore un, une fois un petit peu euh, suspense, un petit peu euh, suspension musicale. Euh, un effet qui marche très bien, c'est le fait d'alterner des, des notes euh, à l'octave en fait. Donc euh, au violon, regardez ce que ça fait. Voilà. À ce moment-là, il y, y a un ennemi qui arrive, et donc il se fait choper par Hardisk. Donc là, point de synchro de nouveau, trois petites notes au cuivre qui vont euh, donner l'impact nécessaire. Donc voilà, après le, le garde est neutralisé, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe après Et bien, bah, la troupe recommence à courir, donc là on repart dans quelque chose d'un petit peu plus action. Petite mélodie en double croche au violon, qui fait ça... Voilà, ça passe bien avec le reste, là tout seul ça ressemble à rien, mais en vrai ça passe bien. On remarque qu'on a aussi, encore une fois, euh, au basse, donc violoncelle les contrebasses, des notes sur un rythme un petit peu décalé, déstructuré, on a des contretemps, plein de silence, ce que ça donne... Ça ressemble à rien mais comme d'habitude avec l'ensemble ça prendra du sens Et puis beaucoup de caisse claire de nouveau un petit peu comme dans ce passage là Et on écoute l'ensemble Bon évidemment il y a des trompettes aussi qui vont faire des petites notes, des petites touches un petit peu partout Et donc l'ensemble donne quoi Ah, et on arrive sur un nouveau point de synchro Alors je vais faire une petite parenthèse sur cette idée de point de synchro Parce qu'en fait c'est une des difficultés majeures dans la, dans la composition de la musique à l'image En tout cas d'après mon expérience perso Parce que pour que la musique accompagne précisément un instant de, de la vidéo, de l'image de Il faut que le changement de, de, de mesure, le passage d'une mesure à l'autre tombe pile sur le point de synchro de l'image et donc pour que ça tombe pile bah, il va falloir changer le tempo euh, petit à petit parce que euh, à moins que le monteur de la vidéo ait monté sur une musique qui a un tempo régulier donc avec les changements de plan qui tombent bien pile sur les changements de mesure bah, si c'est pas le cas il faut que la musique s'arrange pour que ça tombe pile et donc pour ça c'est jamais forcément régulier donc il faut que le tempo change ici on est à la noire donc euh, ouais, 77 bpm ici 83 et donc ça, ça se teste euh, j'arrange en fonction je vérifie si ça colle bien et après euh, peut-être 10 ou 20 essais je tombe juste et après je suis content voilà parfois s'il y a des trop gros changements de tempo ça devient bizarre à l'oreille ça, ça ça donne pas une musique très régulière et donc c'est pas top c'est pour ça que parfois il faut préférer euh, rajouter une mesure de deux temps ou un temps en plus euh, on va le voir après ça et j'ai un exemple comme ça dans, dans ce dansement cela pour que bah, pour qu'on puisse composer la musique qui a les enfin, qui fait les meilleurs choix en fait soit on modifie le tempo soit on allonge ou on rétrécit les mesures et pour que ça tombe juste voilà donc c'est euh, assez chaud hein, quand même hein. bref donc là on est sur un nouveau point de synchro voilà il continue de courir et là on est sur un passage où on on a un ralenti qui est assez stylé, qui est très poussif en fait, niveau réa, mais justement, moi j'ai voulu accompagner ça en y allant à fond moi aussi, niveau, euh, niveau musique. Alors du coup, euh, j'ai fait un truc un petit peu plus héroïque, avec des, des, des, des notes, donc des accords complets parfaits au, au corps, accompagnés par le reste des instruments. À la base par exemple, on n'a plus des notes euh, courtes et, euh, et décalées, on a des, des rondes qui prennent toutes les mesures. Pareil, là on a des blanches, donc des notes un petit peu plus longues. Et pour rythmer le tout, on a toujours ce rythme au double croche. Là on alterne les altis et puis les violons. Euh, euh, je vais vous montrer ça, tiens, par exemple. Bon, ça ressemble pas à grand chose, mais si on rajoute les, les cuivres avec, qu'est-ce que ça donne Alors, bon, les cuivres, qu'est-ce qu'ils font J'ai parlé des, des corps qui, qui donnent les accords, qui donnent vraiment l'harmonie. Euh, bon, les trompettes soutiennent ça, mais ça, il y a, y a rien de particulier. Et puis en fait, j'alterne les corps avec les trombones qui font un crescendo sur une mesure entière et je trouve que l'effet est assez sympa. Essayez de vous imaginer, parce qu'évidemment, là, on est sur les sons de mélodies assistantes. Voilà, bon, évidemment, j'ai encore des, des doubles croches au son électro, d'autres sons électro encore. Et puis euh, les bois vont servir ici à remplir un petit peu. Euh, bah, je vais faire passer l'ensemble, on va voir ce que ça donne. Écoutez bien, essayez de voir aussi où sont les bois, ça peut être intéressant. <musique> voilà bon très bien on a remarqué j'espère cette petite harpe qui fait une petite montée au milieu c'est sympa et ça marche bien on débouche sur un nouveau point de synchro puisque le, t le ralenti est terminé donc on repasse à une vitesse de vidéo normale et donc là re infiltration ils se cachent discrètement derrière l'immeuble ils avancent petit à petit donc là on va avoir toute une séquence qui est à peu près euh, du même style qu'est-ce qu'on a à dire donc là j'ai fait intervenir le vibraphone encore une fois je trouve que ça marche bien c'est des sons assez doux et euh, ça colle bien à une idée de, euh, de discrétion je trouve on a des sons électro mais qui cette fois sont plus doux aussi, au niveau de l'attaque des sons, des petits rythmes au basse, et là on constate qu'il y a quand même moins de notes qu'au début hein, donc c'est vraiment très calme, c'est juste des petites interventions comme ça, toujours en staccato donc toujours des notes courtes, on, a, on conserve cette idée de rythme en double croche, parce que là on a des doubles des double croches, des choses comme ça, donc là c'est un petit peu plus irrégulier, c'est pas comme genre ça ou là c'est que des doubles croches, là ça monte en tension donc du coup je, je rajoute des doubles croches, donc en fait qu'est-ce que ça va faire ça et ça On continue, tout ce que jouent le, les violons ici, qui sont aigus, vont être rejoués par les alti, et les violoncelles ici. Donc ça nous permet d'avoir une sorte de, de thème qui va, re, qui va être repris par d'autres instruments, plus grave, donc on reste dans quelque chose d'assez de, de, bas, en fait, au niveau musical, donc c'est pas très expressif, c'est très discret, et c'est ce qu'on veut, puisque c'est typiquement de l'infiltration. Alors il y a un truc que j'aimerais bien vous dire, c'est ce truc là, ces trois petites notes au violon, et ben en fait c'est un point de synchro également. Ça collait assez juste, un temps après le début de la mesure, là vous voyez qu'il y a un silence, et ben on a la première note de violon, et ça ça correspond au moment où l'ennemi se fait étouffer. Alors c'est très discret dans le résultat final, mais que vous sachiez qu'en fait c'est un point de synchro, et ces trois notes de violon accompagnent la neutralisation du garde. Et du coup pour que ça reste musical, je vais pas juste mettre ces trois notes là et puis plus rien faire après, je vais faire en sorte que ça soit intégré vraiment dans la musique et donc je vais mettre d'autres notes ici donc en fait si on écoute on se rend pas compte que c'est un point de synchro Ça paraît logique de d'avoir de nouveau ce rythme là avec d'autres notes sur la mesure suivante mais celles là sont des points de synchro celles là non pas du tout voilà je sais pas si vous avez bien compris c'est pas grave on continue petite intervention de la trompette ça s'intègre bien dans le, dans le résultat final mais c'est bien de l'entendre On continue alors ici je ne fais plus jouer de la contrebasse puisque on a vraiment le rythme qui est dans le grave déjà avec les altis surtout les violoncelles donc je vais pas alourdir encore les basses en rajoutant des notes à la contrebasse par contre je commence à jouer une petite mélodie ici qui va être reprise au violon ici deux mesures plus loin voilà c'est de c'est de, de la composition musicale, voilà, c'est de l'art, c'est de l'art. On écoute l'ensemble, s'il vous plaît, messieurs, dames. Voilà, alors ici, ça change. Mais c'est pas un point de synchro, c'est juste la suite de la musique, il n'y a pas de point de synchro ici. On continue l'infiltration, la caméra tourne autour de, de la troupe. Et puis je commence à rajouter des cuivres ici. Les cuivres, bah du coup ça donne plus d'impact et ça, ça crée une, une petite montée en tension. Puisqu'on s'approche du moment où ils vont rentrer dans la maison. Donc du coup petit à petit on monte l'enjeu. On rajoute des petites basses, des petites interventions, des, des notes de basse euh, ici. Et puis toujours un rythme un peu déstructuré ici au Zalti qui fait ça. Ensuite ce rythme va continuer jusqu'à la fin quasiment. On va rajouter les violons, donc en fait les violons vont permettre là encore de monter la tension. Les trompettes, on remarque qu'elles vont être de plus en plus aiguës. Donc, qui dit plus aigu dit monter en tension, encore une fois. On a toujours un rythme euh, électro, là, de son électro qui, euh, qui accompagne le tout. Toujours assez soft. Que dire de plus à part vous faire écouter <musique> Ce remarque aussi, c'est que les notes de basse ici, ici, euh, en fait, elles sont pile au moment où les cuivres ne jouent pas. Donc ça crée un, une sorte de question-réponse entre les, les, les sections instrumentales. Donc je trouve l'effet plutôt sympa. Et puis après, on arrive sur la fin du morceau. Toujours pas de point de synchro. À part, à part, et celui-là il est marrant parce que il est complètement euh, pas voulu. En fait, il est complètement euh, random. Le truc, c'est que cette note de trompette, là, colle parfaitement au moment où euh, une des membres du groupe tire sur sur l'ennemi. Pile à ce moment-là, il y a le coup de donc je me suis dit tiens ça tombe bien mais vraiment c'était pas voulu donc comme quoi On peut avoir de la chance parfois donc je trouve que ça rend bien Et donc qu'est-ce qu'on a à la fin du morceau Et eh ben on, on va répéter un rythme, ce rythme là plusieurs fois Parfois on va le redécaler, enfin je l'ai redécalé etc Il s'accélère un petit peu, il y a de plus en plus de notes Et puis j'ai également rajouté donc des coups de trombone qui vont accompagner les coups de, de violoncelle et de contrebasse qui sont ici Ça va donner plus de punch à mesure que les, les membres du, du commando là <rire> rentrent dans la maison, enfin montent les escaliers pour rentrer dans la maison Donc encore une fois monter en tension etc Ça donne quoi et alors là j'ai deux dernières choses à dire, on a déjà l'ajout de la caisse claire ici, qui rajoute encore de la tension. Voilà, parce qu'on ne l'avait pas avant et maintenant elle se rajoute. Des petits, euh, des petits roulements de, de caisse claire. Et puis dernière chose, là on voit que le dernier point de synchro en fait il ne tombe pas sur une mesure, il tombe euh, eh ben, un temps après. Donc là c'est typiquement le cas d'un point de synchro où j'ai pas changé le tempo parce que ça ferait bizarre si j'avais ralenti le tempo. Il aurait fallu que je le ralentisse trop pour que la dernière note colle au changement de plan. Et donc si je ralentis trop le tempo, du coup on perd cette idée de monter en tension, ce qui est dommage. Donc moi ce que j'ai fait ici c'est que j'ai rajouté un temps, rajouté encore ce rythme, ce dernier rythme pour euh, terminer. Donc voilà, donc ça termine en plein milieu d'une. Mesure, mais bah, du coup c'est pas très grave et ça rend bien voilà j'ai à peu près détaillé l'ensemble de cette musique euh, je pense j'ai donné euh, tous les points alors j'espère que c'était intéressant alors là le truc c'est que évidemment ça change ça change du cadre de la score où je compose en direct le truc mais là une musique comme ça qui est, qui est beaucoup plus travaillée que ce que je fais dans un score ça me demande plus de temps si je devais allumer la caméra à chaque fois je me tirerais une balle clairement donc du coup le concept est peut-être euh, en train d'évoluer j'en sais rien peut-être que ça ça sera mieux j'ai reçu un commentaire une fois qui m'a dit que justement ça serait mieux de faire comme ça de, de créer une musique qui rend vraiment bien et après de l'expliquer. Voilà, je sais pas. Après peut-être on perd la surprise, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, je compte sur vous pour me laisser des commentaires pour m'expliquer euh, si ça vous convient ou pas, si ça vous a intéressé ou pas. Alors donc là, je vous rappelle que ce sont les sons de mon éditeur de partitions, c'est-à-dire des sons un petit peu nuls. Le, le but c'est de créer des partitions, c'est pas de créer une musique qui sonne bien. Pour que cette musique sonne bien, je suis passé sur FL Studio et j'ai utilisé des banques de sons instrumentaux virtuels professionnels. Ça rend beaucoup mieux. Et évidemment, comme d'habitude, je vous laisse le résultat final. Et là, c'est cool parce qu'on a vraiment une, une scène qui est là pour accompagner la musique. Enfin, c'est plutôt la musique qui accompagne la scène. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, si vous aimez bien le concept, comme ça vous aurez plein d'autres vidéos de moi, c'est cool. Et puis vous pouvez toujours bah, commenter comme je vous l'ai demandé, parce que ça j'adore, c'est la seule raison pour laquelle je fais des vidéos. Non je déconne, tout le monde sait que c'est pour la thune. Tiens, t'as vu, ça c'est une pièce qui vient de la République tchèque. Bisous